Thank you. Rien du tout frère regarde il me fait une passe Il me fait, mal, suis... il me fait une passe c'est free, gros c'est bon Tu sais que là encore j'ai fait... suivi, j'ai fait mon regarde il a rage kit c'est bon euh, Voilà si ça ça rentre je sais pas ce qui se passe ok c'est bon on est sur un, sur un... c'est bon tout est normal tout va bien Oh là là, oh là là, oh là là là là. Par contre, je l'ai fake. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, <nylon> <tous <historian> <tous> <tousiken> oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,